Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce moment d'échange sur les GAFA, les géants, les géants du numérique et leur mise à contribution dans le cadre de la crise Covid. Aujourd'hui, nous accueillons trois personnalités. Fabien Roussel qui est député communiste du Nord. Salut Fabien. Pense à mettre ton micro. Euh, Raphaël Prado qui est porte-parole d'Attaque. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et Quentin Parinello, qui est euh, responsable plaidoyer chez Oxfam en charge des questions de justice fiscale et des inégalités. Salut Quentin. Bonjour. Alors, sans plus attendre, j'ai une première question pour toi, Fabien. Hier, les députés communistes et républicains ont euh, déposé une proposition de loi visant à mettre à contribution les géants du numérique euh, pour, et qui créerait une taxe que vous dites, la taxe coronavirus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu et la philosophie de la loi oui, alors d'abord, cette proposition de loi, c'est plus qu'une simple taxe coronavirus sur le e-commerce et ces géants du numérique. Euh, parce que ce serait trop facile de simplement les taxer. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le gouvernement du bout des lèvres, avec leur taxe GAFA. Euh, nous avons, nous, d'abord voulu poser comme principe la justice fiscale. C'est que toute entreprise qui commerce en France payent en France des impôts sur les bénéfices réalisés en France. Voilà. Toute entreprise, de la PME commerçant jusqu'à la multinationale qui travaille en France, paye des impôts en France qui varient en fonction de la taille de l'entreprise, mais pour ces grandes entreprises, ce sera l'année prochaine 27% d'impôts sur les bénéfices. Or, les GAFA, par leur spécificité de faire du commerce en ligne, sur Internet, ne sont pas considérés comme des entités stables, c'est une notion juridique, un établissement stable, c'est une notion juridique qui ne s'applique pas aux entreprises du numérique. Et de fait, ces GAFA, ces entreprises du numérique, nous payent trois à quatre fois moins d'impôts que toutes les autres entreprises en France. Donc la première chose que nous avons voulu faire dans cette loi, c'est tout simplement que ces entreprises payent le même impôt que toutes les entreprises. C'est une question de justice fiscale, sinon, oui, c'est de la concurrence déloyale. Et donc, nous avons expliqué, je ne vais pas rentrer dans la technique, sauf s'il faut le faire après, mais nous nous sommes appuyés sur des travaux qui ont été élaborés par l'OCDE, par des associations, par des économistes, sur la manière dont nous pouvons qualifier ces entreprises du numérique d'établissement stable, c'est faisable, c'est facile, et à partir de là, pouvoir taxer pas taxés, imposer leurs bénéfices comme toutes les entreprises. Et puis nous avons prévu un deuxième article qui prévoit une taxe dite coronavirus de 15% sur le chiffre d'affaires en 2021 et seulement l'année 2021 et sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes en ligne. Et cette taxe de 15% permettrait d'alimenter le fonds de soutien pour les PME, les artisans, les commerçants qui ont été particulièrement pénalisés par les deux vagues de confinement c'est une manière de les mettre à contribution c'est ce que l'on appelle de la solidarité nationale parce que le fonds de soutien la solidarité nationale ça ne doit pas être que l'impôt des citoyens ça doit être aussi une contribution de ceux qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent pendant cette pandémie dont Amazon qui est certainement l'entreprise du numérique championne du monde pendant cette pandémie qui va avoir le plus gagné d'argent je sais que euh, les associations comme Attaque et Oxfam ont beaucoup travaillé sur ces questions-là et ont révélé justement les chiffres énormes qu'ils ont pu amasser. Et donc nous avons nous prévu cette taxe exceptionnelle qui euh, permettrait euh, de, euh, de, de, de, de, de toucher, de ramasser un euh, milliard d'euros en 2021 pour alimenter un fonds de soutien. Oui, on parle d'une fortune personnelle de Jeff Bezos, euh, de 200 milliards euh de dollars, je crois, donc il a de la marge pour contribuer et son entre, son entreprise aussi. Raphaël, Fabien lui parlait donc de la contribution fiscale de ces entreprises, mais là, une des spécificités des GAFAM, c'est qu'en plus de, de payer moins d'impôts, c'est les partisans, les acteurs de l'exonération fiscale. Alors eux, ils appellent ça de l'optimisation fiscale, nous on appelle ça de la fraude fiscale. C'est un peu les deux bouts d'un même problème, fiscalité et, et optimisation fiscale. Bah déjà, pour revenir sur les termes, la fraude fiscale, c'est quand c'est illégal. On va parler tout à l'heure de la note qu'Attaque sort aujourd'hui qui révèle une fraude massive d'Amazon et des géants du e-commerce sur la TVA. Ça, c'est illégal. Le terme d'optimisation fiscale qui est souvent utilisé par par les multinationales, ou vous vous rappelez aussi utilisé par Emmanuel Macron, lui, il parle du principe que c'est légal. Donc, il préfère utiliser le terme d'évasion fiscale qui permet justement de combiner les deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est à la limite de la légalité. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, les pratiques des géants du numérique, eh bien, et puis d'une manière générale des multinationales, comme l'ont révélé par exemple les Paradise Papers, c'est que c'est quelque chose qui est devenu systématique, ces multinationales déclarent les bénéfices dans les euh, États où il y a euh, le moins d'impôts sur la société possible, dans ces fameux paradis fiscaux, même si par ailleurs, ils sont, euh, pour la plupart, ils ne sont pas reconnus officiellement, ils ne sont pas dans la liste noire des paradis fiscaux. Donc, quand on regarde par exemple Apple, eh bien, quand vous achetez un, un, un téléphone en France, eh bien, les bénéfices sont déclarés en Irlande et puis finalement, atterrissent à Jersey où par magie, le taux d'impôt sur la société est de zéro. Quand vous regardez Amazon, eh bien, là, les bénéfices sont déclarés artificiellement euh, au Luxembourg. On avait sorti l'an dernier une, une, un rapport avec les Amis de la Terre et solidaire sur le modèle Amazon où on avait calculé que 57% du chiffre d'affaires d'Amazon réalisé en France est dissimulé dans les paradis fiscaux. Donc, ça pose des problèmes colossaux et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Fabien parce que euh, on dit souvent, oui, mais Amazon, regardez, par exemple, Cédrico dit, vous vous battez contre Amazon, c'est un faux combat et vous n'avez rien compris en gros et en fait, il ne faut pas se battre s'ils sont meilleurs que les autres, c'est normal qu'ils gagnent des parts de marché. Mais si Amazon se développe de manière exponentielle, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Certes, il y a des innovations qui leur permettent, euh, même si ça, ça détruit la planète, de vous livrer toujours plus rapidement. Mais pourquoi Amazon peut pratiquer des prix aussi faibles Pourquoi est-ce que, par exemple, euh, vous pouvez avoir des, des frais de livraison qui sont bien moins chers que ceux de ses concurrents Et Quand vous ne payez pas votre juste part d'impôts. forcément, vous pouvez réaliser des bénéfices avec des prix qui sont plus faibles que ceux de la concurrence. Alors, je sais bien qu'il y a de la fraude fiscale aussi chez les petits commerçants, ça peut arriver. Mais là, dans chez Amazon et chez les GAFA, c'est devenu quelque chose de tellement systématique que ça leur contribue à leur position dominante. C'est pour ça qu'on dit qu'il est urgent de stopper Amazon avant qu'il ne soit trop tard, parce que si on laisse faire ce système-là, eh on a Amazon qui est de plus en plus hégémonique et qui, et qui occupe une place de plus en plus importante. Et c'est pour ça, je voudrais en dire un mot, parce qu'on va surtout parler fiscalité, qu'il y, y a une revendication qui est portée en ce moment très fortement par les associations qui sont mobilisées contre Amazon. Donc, en plus des questions fiscales sur lesquelles on va, on va, on va discuter, c'est celle d'un moratoire sur les entrepôts de e commerce qui est une des revendications de la Convention citoyenne pour le climat. On avait sorti un appel euh, au début du mois sur France Info, signé notamment par des députés communistes, insoumis hein, des élus Europe Écologie et Verts, et qui demandait donc deux mesures. La première, c'est un moratoire sur les entrepôts de e-commerce. Il faut arrêter le développement d'Amazon. Et la deuxième, rejoint tout à fait celle qui vient d'être développée, c'est celle d'une taxe exceptionnelle. À partir du moment où les géants du numérique sont font partie des grands gagnants de la crise du Covid, vous l'avez dit, c'est très important euh, parce que ça, ça c'est un chiffre chiffrement colossal pour la première fois. Dans l'histoire de l'humanité, un homme a dépassé 200 milliards de dollars de fortune. Sa femme, c'est la femme la plus riche du monde. C'est quoi son seul mérite D'avoir divorcé, d'avoir récupéré une partie des parts d'Amazon et ainsi c'est devenu la femme la plus riche du monde. Donc, quand vous avez à la fois une telle accumulation de richesses et dans le même temps des pratiques d'évasion fiscale systématique, eh bien, oui, il est juste, c'est une question de justice fiscale, de faire en sorte de trouver des outils que ce soit des outils exceptionnels comme cette taxe exceptionnelle ou des outils plus pérennes comme la taxation unitaire des multinationales qui font en sorte que cette entreprise paye sa juste part d'impôt. Et c'est vrai que là, l'idée d'une taxe, exceptionnel, qui viendrait alimenter un fonds de soutien sur les, chez, pour les commerçants et pour les personnes qui ont perdu leur emploi, ben c'est de la justice fiscale de base. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on ait ce débat aujourd'hui et que ça continue dans les prochains jours, que chacun prenne conscience qu'effectivement, le, le, le monde selon Amazon et le monde selon ces multinationales, eh c'est un monde où en fait, vous allez le payer quand vous avez besoin d'une place en crèche et qu'on vous dit qu'il n'y a pas de place en crèche. Quand vous voulez aller à l'hôpital et qu'on vous dit qu'il faut attendre des heures aux urgences, quand vous, vous avez une classe qui ferme dans votre école, on vous dit toujours il n'y a pas d'argent. Vous vous rappelez la phrase de Macron, il n'y a pas d'argent magique pour les infirmiers et les infirmières pour augmenter leur, leur rémunération. Mais en fait, de l'argent magique, il y en a, mais il faut aller le chercher. Et c'est vrai qu'une taxe exceptionnelle, c'est une mesure qui permettrait d'aller chercher cet argent chez les entreprises qui non seulement réalisent des bénéfices importants, mais en plus s'exonèrent de l'impôt. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire et poser une question à Quentin, je suis allée sur le site d'Oxfam, vous, vous mettez en avant un chiffre qui est assez éloquent. 82% des richesses produites dans le monde bénéficient à 1% de la population. Et donc, vous faites vraiment ce lien entre creusement des inégalités et, euh, et enrichissement des grands groupes ou, de, ou des milliardaires. Et ça, ça résonne particulièrement à l'heure actuelle, quand les derniers chiffres de la pauvreté en France sont accablants avec 10 millions de Français, de, de, de personnes sous le seuil de pauvreté et une explosion, par exemple, de l'aide alimentaire. Tout à fait. Déjà, pour dire que je soutiens totalement ce que Raphaël vient de dire, l'évasion fiscale, ce n'est pas un crime sans victime. D'un côté, lorsque on a des grands groupes qui refusent de payer leur juste part d'impôt, elles ben, nous laissent la note à nous. Et lorsqu'elle nous laisse la note, c'est à nous de compenser derrière. Si on prend les estimations du syndicat solidaire, le manque à gagner en France annuel de l'évasion fiscale, c'est environ 80 milliards d'euros. Donc il y a l'évasion fiscale, la fraude à la TVA dont parlait Raphaël, la fraude des particuliers. C'est autant d'argent finalement en moins pour financer nos services publics, pour financer l'éducation, pour financer la santé. Et on a vu euh, lors des derniers mois, euh, ô combien c'était nécessaire de financer ces, ces secteurs essentiels. Et d'un autre côté, euh, le manque à gagner, c'est aussi le risque de voir que euh, ça soit compensé par d'autres impôts, notamment des impôts qui frappent euh, les plus vulnérables. Si on regarde sur les 15 dernières années, les recettes euh, d'impôts sur les sociétés en France, elles ont diminué d'environ 25%. Et dans le même temps, les recettes de la CSG, elles ont augmenté de 370%. La CSG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un impôt qui frappe non seulement les salariés, mais aussi les chômeurs, mais aussi les retraités et aussi les étudiants lorsqu'ils touchent des aides. Donc, on compense le manque à gagner de l'évasion fiscale en France, notamment en augmentant des impôts qui touchent les plus vulnérables. Donc, ce n'est pas un crime sans victime. En revanche, c'est un crime qui paye et c'est un crime qui profite à quelques-uns. Et C'est pour ça qu'on fait tout à fait le lien avec euh, la question euh, des inégalités et de, de, de la concentration de la fortune entre quelques mains. Raphaël parlait de Jeff Bezos juste avant. On est face à une entreprise qui ne joue pas selon les mêmes règles du jeu fiscal que les autres et qui s'enrichit, qui surfe sur la crise pour s'enrichir. On a montré en septembre dernier que avec la fortune amassée par Jeff Bezos pendant la pandémie, juste pendant la pandémie, Jeff Bezos aurait pu signer un chèque individuel de 105 000 euros à l'ensemble de ses employés et être toujours aussi riche qu'il l'était. Au début de la pandémie donc on est vraiment sur un système économique qui marche sur la tête puisque l'évasion fiscale c'est un phénomène systémique ça appauvrit les états pour pouvoir financer des services publics essentiels c'est compensé par des impôts qui sont frappés et qui frappent le plus souvent les plus vulnérables et ça enrichit de l'autre côté une poignée de milliardaires la plus souvent des hommes par ailleurs et donc ça exacerbe les inégalités Puisqu'on parle d'évasion fiscale, j'en profite pour faire un petit détour, vers Fabien. Une des propositions dont, qui est portée par les députés et les parlementaires communistes, c'est celui de la, taxation, euh, de la taxation à la source des multinationales. Et ça serait assez efficace pour répondre à cet enjeu de la fraude fiscale. Oui, tout à fait. C'est une proposition qui a été portée par un économiste français, d'ailleurs, qui travaille aux États-Unis et qui a essayé de populariser ça sur la planète et nous nous en sommes inspirés, il dit qu'on euh, peut connaître euh, la part des bénéfices réalisés par une multinationale dans un pays euh, en faisant une règle de 3 entre le chiffre d'affaires qu'il réalise dans le monde, les bénéfices réalisés dans le monde, et quand on connaît son chiffre d'affaires en France, on peut forcément connaître les dividendes en France en faisant une règle de 3. Et donc, on, euh, par cette règle de 3, eh on peut dire... Euh, tout simplement à cette entreprise où vous nous donnez vos comptes et puis vous payez vos bénéfices sur cette base-là ou alors nous, on va calculer par nous-mêmes quels sont vos bénéfices et puis vous paierez votre part d'impôt sur ces bénéfices mais que nous aurons calculé par nous-mêmes et c'est ce que j'ai proposé c'est ce que nous avons proposé euh, à travers un texte de loi en, en, en proposant donc le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales et en prenant euh, le ministre de l'économie de l'époque qui était Darmanin, qui venait de mettre en place le prélèvement à la source pour les citoyens. Eh bien, si ça marche pour les citoyens, ça doit marcher aussi pour les multinationales. Et donc, faisons en sorte de prélever à la source l'impôt sur les bénéfices de ces entreprises avant que leurs bénéfices ne soient délocalisés à l'étranger, dans des pays où, comme ça a été expliqué, eh bien, ils font le choix de s'installer d'installer leur siège, parce que dans ces pays, il y a une concurrence fiscale déloyale et ils ne payent pas ou très peu d'imposition. Ça concerne les entreprises du numérique, mais ça concerne pratiquement toutes les grandes multinationales. Les Françaises, côté CAC 40, font partie de ces grandes multinationales qui vont faire en sorte d'avoir une filiale dans ces pays à faible taux d'imposition pour y, euh, y envoyer une part de, leur, de leurs bénéfices et, de, et donc de, de payer pratiquement pas d'impôts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est incroyable dans notre pays, c'est que les PME, les petites entreprises qui n'ont pas des avocats fiscalistes comme les grandes boîtes, en, en, en pourcentage, payent beaucoup plus d'impôts que les grandes multinationales. Les multinationales du CAC 40 payent entre 5 et 8 d'impôts sur les bénéfices par rapport aux PME. Une petite boîte paye 15% d'impôt sur les bénéfices. Et donc, ce n'est pas acceptable. Voilà. Ce n'est tout simplement pas acceptable. C'est la raison pour laquelle, après, on nous dit, effectivement, il n'y a pas de sous pour payer des hôpitaux, pour payer l'école, des profs, des infirmiers, etc. Donc, l'impôt, pour qu'il soit consenti, pour que tout le monde accepte de payer l'impôt, il faut que tout le monde paye l'impôt. Or, aujourd'hui, les gros ne payent pas l'impôt comme tout le monde. Et donc, il y a une injustice fiscale très forte. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, « Mais moi Pourquoi je vais payer alors que les autres ne payent pas ?» Et donc, il y a un recul du consentement à l'impôt. Et ça, ça fait mal au pays. L'impôt, c'est nécessaire pour vivre ensemble. C'est ce qui permet de financer des services publics. Et donc, c'est indispensable. Ce n'est pas mal, l'impôt. C'est utile, c'est très utile. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est tous ceux qui y échappent. C'est souvent les plus riches. Je les appelle les délinquants en col blanc et c'est à eux qu'il faut s'attaquer parce que c'est eux qui coûtent le plus cher au budget de l'État. Justement, tu fais une parfaite transition pour la question suivante à Raphaël. Quand tu parles de délinquants en col blanc, il y a une fraude massive que vient de révéler Attaque, c'est celle de Amazon à la TVA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tout à fait. Alors, Je vous encourage à aller voir sur le site d'Attaque. Il y a aussi un article... À la une de Mediapart. Alors, on, a, on est parti d'un rapport de l'inspection générale des finances. Hein. Ce n'est pas un repère intermondialiste, c'est le ministère de l'économie qui avait remarqué effectivement que 98% des euh, vendeurs sur les plateformes de e-commerce, sur ce qu'on appelle les classes de marché, euh, puisque par exemple Amazon ne vend pas forcément des produits. Amazon va vendre des produits, va être un, un tiers. Et donc, ça, sur sa place de marché, 98% des vendeurs ne sont pas immatriculés correctement à la TVA. Et donc, ça entraîne une distorsion massive de concurrence parce qu'évidemment, j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, mais si vous payez pas de TVA, et bien vous pouvez évidemment pratiquer des prix bien plus faibles et néanmoins arriver à avoir une à faire du profit. Alors, on a essayé dans cette note de, de calculer ce que ça représentait. Alors, c'est très compliqué parce qu'évidemment, tout ça manque de transparence. Hein, dans une, une, des, une des propositions qu'il y a dans la dans une des des amendements qu'il y a dans la proposition de loi communiste et qui est portée par toutes les organisations qui luttent contre l'évasion fiscale, c'est celle d'un reporting public pays par pays pour justement savoir quelles sont les activités réelles de l'entreprise dans chaque pays. Bon, nous, évidemment, en l'absence de ça, il a fallu qu'on qu fasse des estimations euh, et euh, on arrive à des chiffres qui, qui donnent un peu le, le tournis. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de cette fraude à la TVA sur donc, les, les, les places de marché dans l'e-commerce, e c'est un manque à gagner pour l'État chaque année de 4 à 5 milliards d'euros. Et si on prend uniquement Amazon, c'est 1 milliard d'euros qui manque chaque année dans les caisses de l'État. Donc, c'est vrai qu'on est dans un système qui marche totalement sur la tête, où vous avez des petits commerçants qui ont dû fermer et dont certains, beaucoup, vont faire faillite. De nombreuses études montrent que plus l'e-commerce e se développe et plus vous avez des pertes d'emplois chez les commerces traditionnels, et dans le même temps, des grandes entreprises qui, euh, à qui on déroule le tapis rouge, 14 nouveaux entrepôts Amazon l'an dernier et au moins une dizaine de projets qui sont dans les cartons. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la, la revendication du, du moratoire. C'est très important qu'Amazon paye sa juste part d'impôts, mais c'est aussi très important qu'on arrête de permettre Amazon de se développer. Et donc, vous avez ce développement d'Amazon au détriment du commerce qui vraiment repose sur une concurrence déloyale. On nous dit toujours euh, la concurrence libre et non faussée, la concurrence libre et non faussée, mais en fait, ce n'est pas vrai. Et j'insiste sur le fait qu'on est parti d'un rapport de l'inspection générale des finances. Donc, ça soulève bien qu'il y a un manque de volonté politique. Ça fait un an que ce rapport a été publié et aujourd'hui, la situation perdure. Donc, il est vraiment très important par toutes les initiatives possibles, comme par exemple ce qu'on est en train de faire ici, de faire prendre conscience à la population qu'effectivement, il y a un problème, que ça nuit à nos services publics, que ça nuit au consentement à l'impôt comme, comme, comme l'a expliqué Fabien et du coup il est vraiment important que l'État arrête de faire semblant de lutter contre ça. On a, quand on regarde Bruno Le Maire nous dit que euh, la lutte contre l'évasion fiscale c'est une des priorités de son gouvernement, mais quand on regarde dans la réalité on a créé une liste noire dans laquelle vous n'avez aucun des principaux paradis fiscaux on a supprimé l'exit tax qui était une des rares mesures qui permettait de sanctionner les personnes qui partaient à l'étranger pour des raisons fiscales et on a tous les ans, un des ministères qui euh, voit le plus de pertes de postes, c'est Bercy et plus particulièrement l'administration fiscale. Donc, comment est-ce que vous voulez, par exemple, arriver à contrôler l'effectivité du paiement de la TVA si, dans le même temps, vous supprimez des postes de personnes dont c'est le travail Donc là, on voit toute l'hypocrisie du gouvernement qui euh, fait des beaux discours, nous explique qu'il veut lutter contre l'évasion fiscale, mais dont la pratique euh, est, est, est tout à fait différente. Et je voudrais finir là-dessus. Euh, Fabien disait. Ce sont surtout les plus riches qui en profitent. Ce n'est pas juste, on ne dit pas ça gratuitement, ce sont des études qui le montrent très sérieusement. L'évasion fiscale, c'est un sport de riches. Si vous gagnez 1 000 euros par mois ou même 5 000 euros par mois, vous n'allez pas à vous payer un avocat fiscaliste qui va vous permettre d'épargner, de, de, de, de, d'économiser quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros par an. Par contre, quand vous êtes effectivement millionnaire ou milliardaire, eh bien, ça vaut le coup. C'est très intéressant de monter des schémas complexes qui vont vous permettre d'échapper à l'impôt et du coup, on se retrouve dans une situation complètement paradoxale où ceux qui devraient, ceux qui pourraient le plus contribuer à l'impôt sont ceux qui y échappent. Donc, il est vraiment urgent d'y mettre fin et il y a un certain nombre de, de, de, de propositions qu'on fait hein, sur, la, sur la TVA, par exemple. Bon, Bien sûr, il faut qu'Amazon et les autres remboursent ce qu'ils doivent et versent des pénalités, mais on pourrait réfléchir là aussi, par exemple, à un prélèvement à la source de la TVA. Il y avait un rapport... Sénatorial qui le proposé il y a déjà cinq ans. Donc voilà, tout ça, c'est une question de volonté politique et on a besoin de gouvernements qui passent aux actes plutôt que de parler. Donc on le voit là au fil de la conversation, la question de la fiscalité, elle est centrale dans la lutte contre ces géants du numérique. Euh, vous, à Oxfam, Quentin, vous vous battez pour une réforme de justice fiscale à l'échelle mondiale. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tout à fait euh, bon, en matière de fiscalité, finalement, euh, aujourd'hui, il, il y a deux enjeux. Il y a une réponse d'urgence et euh, on peut y revenir. C'est notamment euh, compris dans, dans la PPL euh, présentée euh, aujourd'hui par, par Fabien Roussel. Et il y a une réponse plus structurelle. Juste très rapidement sur la réponse d'urgence, le gouvernement justifie, notamment face à Amazon, de dire on a déjà une taxe GAFA. Or, cette taxe GAFA, elle a un périmètre extrêmement réduit. Euh, pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, si un commerce euh, utilise la plateforme Amazon pour vendre, en France, ça tombe dans le périmètre de la taxe GAFA. Mais si Amazon vend ses propres produits sur sa propre plateforme, ça ne tombe pas dans le périmètre de la taxe GAFA. Donc, il y a déjà, dans la, dans la structure de la taxe GAFA, il y a quelque chose de profondément inégalitaire. Ensuite, évidemment, qu'une taxe GAFA, y compris renforcée, y compris comme celle qui est proposée, c'est un premier pas, mais ça ne répondra pas à l'ensemble des problèmes du système fiscal, ça ne répondra pas à l'ensemble de l'évasion fiscale. Pour ça, il faut remettre à plat notre système fiscal international. Pourquoi Parce que c'est un système fiscal qui a plus d'un siècle et l'économie aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'économie qu'il y avait il y a un siècle. À l'époque, il n'y avait pas des, des multinationales avec des centaines, voire des milliers de filiales. Il n'y avait pas une économie où la majorité des échanges, c'était entre filiales d'un même groupe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des multinationales, comme Fabien Roussel l'a mentionné, comme Raphaël Prado l'a mentionné, qui choisissent où est-ce qu'elles vont enregistrer leurs profits et qui finalement délocalisent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Et ça n'a rien à voir avec leur activité économique réelle. réelle. Ça leur permet d'éviter de payer leur juste part d'impôt dans des pays où elles ont une activité économique réelle, comme la France. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, et ça doit notamment se faire au niveau international, c'est de mettre en place une réforme, euh, c'est ce qu'on appelle la taxation unitaire, Raphaël enfin, en parlait avant, qui permette de taxer les grandes entreprises là où elles ont une activité économique réelle. On parlait de, de la taxation à la source tout à l'heure avec Fabien Roussel. Euh, l'enjeu, c'est finalement de dire l'activité économique réelle l'entreprise c'est là où elle vend. Euh, ses produits, ses biens et ses services, c'est aussi là où elle a ses usines et l'enjeu c'est de dire à ces entreprises vous serez taxé dans ces pays là et pas où est-ce que vous choisissez d'être taxé donc dans les paradis fiscaux que vous choisissez. Donc c'est tout l'enjeu de cette réforme fiscale internationale. Il y a aujourd'hui 137 pays qui sont autour de la table, c'est une amélioration parce que historiquement il n'y avait que des pays riches autour de la table mais ça ne veut pas dire que les solutions qui sont sur la table elles sont intéressantes. On a une pression des pays riches et notamment de la France pour faire en sorte que cette réforme elle soit euh, ce euh, ne soit pas une réforme en profondeur mais une réforme à la marge des, des droits à taxer et nous ce qu'on demande c'est vraiment une remise à plat parce que sinon on va se retrouver avec les mêmes problèmes euh, après, après les Panama Papers, après les Paradise Papers on aura d'autres scandales d'évasion fiscale et si on complexifie encore plus juste pour donner quelques droits à taxer euh, en plus à la France pour taxer les GAFA ça ne suffira pas, il faut tout remettre à plat et euh, juste pour finir euh, Là-dessus, évidemment, il y a aussi l'enjeu de la transparence, comme le dit Raphaël, parce que ce n'est pas simplement un enjeu de justice, mais un enjeu de contrôle citoyen, de faire en sorte que les citoyens soient capables de dire « Ok, je sais que telle multinationale a telle activité dans mon pays et elle paye telle part d'impôt dans, dans, dans mon pays. Et est-ce que c'est une juste part d'impôt ou pas ?» Et c'est notamment également un des articles de, de la PPL. Et donc, il euh, euh, y a l'article sur la taxe coronavirus qui finalement est une, est une mesure d'urgence euh, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, Amazon joue selon les mêmes règles Amazon et d'autres plateformes d'e-commerce e jouent selon les mêmes règles que nos petites PME françaises mais il y a aussi la mesure de transparence et il faudra évidemment travailler avec nos partenaires internationaux pour une remise à plat plus globale de notre système fiscal international Fabien, Raphaël parlait d'hypocrisie du gouvernement. Toi, tu les côtoies hebdomadairement à l'Assemblée nationale et on avait entendu parler Gérald Darmanin ou après Bruno Le Maire de leur taxe, quand on vient d'en parler, de leur taxe sur les GAFA, qui serait d'une efficacité redoutable. Bon, le bilan est plus que mitigé. Et on ne les sent pas vraiment disposés à, euh, à nous aider à faire adopter cette taxe coronavirus et la proposition de loi du, euh, des parlementaires communistes. Donc, à quoi joue le gouvernement français actuellement face aux géants du numérique Mais clairement, le gouvernement est complice. Celui-là, comme les précédents, qui n'avaient rien fait non plus, mais là, aujourd'hui, on voit l'ampleur que ça prend. Et clairement, ce gouvernement est complice. Ils acceptent, ils savent exactement ce qu'il se passe. Et ils savent aussi exactement comment faire pour changer les choses. Et donc, ils, ils, ils, ils laissent faire. Et en laissant faire, ils, ils, ils se rendent complices d'évasion fiscale, de fraude fiscale, et ils font choix de ne pas s'attaquer à ces multinationales et à ces géants du numérique. Alors, sous la pression collective des associations, des ONG, des syndicats, des forces politiques de gauche, parce qu'on parle tous le même langage, sur cette question, ils ont été obligés de bouger. Et donc, ils se sont mis d'accord sur cette taxe. D'ailleurs, même à l'échelle de l'Union européenne, ils sont obligés de bouger. Et donc, ils se mettent d'accord sur une petite taxe. Il euh, ne faut pas trop fâcher les Américains. Donc, euh, hein, donc euh, on va faire… Mais c'est peanuts. Cette, cette taxe, est peanuts par rapport aux milliards d'euros qui devraient rentrer dans les caisses de l'État, pour vous dire leur complicité c'est que le troisième article de la proposition de loi que nous avons déposée, c'est effectivement d'obtenir un reporting pays par pays de l'activité de ces entreprises. C'est une vieille revendication euh, qui est portée par euh, Attax, Oxfam, les syndicats, euh, des économistes, des lanceurs d'alerte. Tout le monde le demande. C'est tout simplement de demander que ces multinationales, qui ont des filiales partout, en Europe, au moins en Europe, qu'elles déclarent. Dans chaque pays, qu'elle déclare le chiffre d'affaires, les bénéfices, les impôts payés et le nombre de salariés. Vous vous imaginez que ça, ces quatre choses-là, elles ne le déclarent pas Ça paraît pourtant tellement évident. Enfin, si les gens le savaient, si les gens savaient que rien que ça, elles ne sont pas obligées de le dire. Ce qui révèle toute l'opacité dont elles bénéficient pour pouvoir déplacer leur leurs bénéfices où ils veulent. Ils ne sont pas obligés de nous dire combien ils ont de salariés par pays, combien ils font de chiffre d'affaires par pays, combien ils font de bénéfices par pays. Et donc, ça les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Et donc, cette simple revendication d'obtenir ce reporting pays par pays que nous avons déposé là dans cette PPL cette proposition de loi, mais que nous avons déposé à chaque projet de loi de finances, à chaque PLFE, projet de loi de finances rectificatif, à chaque fois que l'on avait une fenêtre de tir à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les députés, sénateurs socialistes, insoumis, communistes, tous, à chaque fois, nous avons demandé au moins cette transparence. Ils n'ont jamais voulu le faire. Jamais. C'est pour moi un scandale d'État c'est un scandale fiscal. C'est le meilleur moyen de laisser faire l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. C'est véritablement affiché euh, que l'on ne veut pas euh, s'en prendre à l'évasion et à la fraude fiscale. Alors, j'ai une dernière question pour tous euh, les trois. Euh, Au-delà des propositions que vous portez, on sent bien que ce que vous combattez aussi euh, face aux géants du numérique, c'est leur vision du monde, leur vision de la société et de ce que ça veut dire de notre quotidien et du sens qu'on donne à la, à, à, aux sociétés modernes. Euh, Qu'est-ce que vous portez, vous, par exemple, Raphaël, à Attaque comme, euh, comme contre-projet face à ces géants du numérique et leur philosophie de vie c'est vrai que si on s'attaque à Amazon, c'est parce qu'Amazon représente vraiment précisément le monde qu'on ne veut pas pour demain. C'est un monde qui n'est pas viable d'un point de vue environnemental, qui incite à la surconsommation, qui incite à la surproduction, qui incite au gaspillage. Avec cette idée de livrer toujours plus rapidement, ça veut dire aussi utiliser des moyens très polluants. Par exemple, Amazon développe une flotte d'avions très importante aux États-Unis. C'est un monde qui détruit l'emploi. Amazon dit toujours « oui, on crée de l'emploi ». Oui, mais sauf qu'en réalité, non seulement vous créez des emplois de mauvaise qualité, mais en plus, vous avez l'objectif, c'est pas nous qui le disons, c'est vous, de remplacer tous ces emplois par des robots d'ici 10 ans. Et en plus, vous détruisez des emplois à côté. Et par-dessus et par tout, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, vous ne payez pas votre juste part d'impôt. Donc, c'est un monde qui est totalement incompatible avec ce, ton, ce dont on a besoin pour demain. On a besoin d'avoir une vie sociale, on a besoin d'avoir, euh, donc ça passe aussi par des commerces de proximité. On a besoin d'avoir des services publics, donc ça passe par des impôts. On a besoin d'avoir une planète sur laquelle on ne va pas avoir un, un dérèglement climatique qui va nous rendre la vie euh, impossible. On a besoin, moi j'habite dans le Vaucluse. Amazon veut construire un, un projet d'entrepôt géant à Fournaise dans le Gard, il y a des meurtrières quasiment tous les ans dans le gare et on nous dit tous les ans bah oui mais euh, il faudrait arrêter d'artificialiser les sols et donc qu'est ce qu'on va trouver là bah, tiens si amazon construisait un entrepôt et bétonner 14 hectares ça serait, ça permettrait certainement à l'eau de, de pénétrer plus facilement le sol donc je pourrais développer pendant pendant très longtemps mais c'est vrai qu'amazon ça représente vraiment un monde qui n'est pas viable et si effectivement demain on veut pouvoir vivre sur un monde avec la justice sociale la justice fiscale la justice environnementale ça passe très précisément par s'attaquer à l'impunité dont bénéficient ces multinationales et à faire en sorte de leur contester le pouvoir exorbitant qu'ils sont en train de conquérir. Je prends juste un exemple. Au moment du premier confinement, les salariés et les syndicats d'Amazon ont demandé à ce que la justice intervienne pour euh, obliger Amazon à ne vendre que des produits de première nécessité. La justice a donné raison aux syndicats. Qu'a fait Amazon non seulement, ils ont fermé leurs entrepôts et ils ont dit, on va aller vous livrer les Français directement depuis l'étranger. Mais en plus, ils ont fait un chantage à l'emploi en disant, si c'est comme ça, si la justice comme ça s'intéresse trop à ce qu'on fait, eh bien, on va aller partir ailleurs. C'est inacceptable. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui ont une telle puissance, un tel poids qu'elles sont dans la situation de dicter leurs règles aux États. Donc, c'est vraiment très important de se dire que si on veut vivre demain dans un monde viable, eh bien, il faut que le pouvoir politique reprenne le dessus, et les États donc, reprennent le dessus sur ces multinationales. Je ne développe pas plus. Merci, Raphaël. Quentin, euh, sur cette même question oui, ben je pense que, que Raphaël a déjà dit beaucoup. La question, c'est évidemment que le, le modèle Amazon, il pose question, bien, bien au-delà de la question fiscale, il pose question sur la qualité du travail, parce que c'est des travaux durs avec un impact physique, avec des impacts de cadence sur les, les, les droits syndicaux. On a notamment vu que Amazon espionnait certains, certains, certaines formations de syndicats, que ce soit en Europe, il y a eu des questions en France ou aux États-Unis. Et puis, évidemment… le le modèle climatique. Donc, est-ce que euh, Amazon, ça pose plus largement la question de notre modèle économique C'est quel modèle économique on veut On veut un modèle économique qui permette à chacun de pouvoir vivre dignement tout en respectant euh, les limites planétaires. Et ça demande à euh, ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Là, on est, on est dans le cadre d'un plan de relance où on redonne de l'argent aveuglement aux entreprises sans se poser la question euh, de leur stratégie d'alignement avec l'accord de Paris, de leur stratégie en termes euh, d'écart de salaire, de salaire juste, de respect des droits humains, de, de paiement d'impôts. C'est un peu toute cette question-là qui se pose là tout de suite, de ne pas répéter les erreurs du passé, quelle contrepartie on peut demander en échange de l'argent qu'on donne pour la relance. Et puis, plus loin, c'est de se dire, quelle est, quelle est notre boussole politique Est-ce que notre boussole politique, c'est de, de relancer le PIB ou c'est de faire en sorte que chacun puisse vivre une vie dignement en respectant les limites planétaires Merci Quentin. Et Fabien, pour le mot de la fin le mot de la fin, il sera très court, parce que je partage parfaitement ce qu'ont dit Raphaël et Quentin. Euh, et J'essaierai de, de, de, de le résumer en disant que euh, par rapport à, au modèle Amazon, il faut réussir à réhumaniser le monde. Euh, remettre de l'humain dans l'économie, mais dans nos vies, tout simplement. Euh, retisser du lien. Euh, pouvoir se parler de personne à personne et y compris faire du commerce de personne à personne ça veut dire parler de produire local ça veut dire parler de circuits courts ça veut dire aussi de parler d'économie circulaire on n'en parle pas mais on va en avoir besoin de le développer mais c'est pas seulement ça ça veut dire réussir à changer nos modes de production et de consommation donc ça, on doit repenser complètement l'économie parce que nous ne voulons plus continuer de produire, en exploitant et les hommes et la planète. Il faut révolutionner nos modes de production pour ne plus épuiser ni les hommes, les femmes, ni nos ressources naturelles. Il faut réussir à reprendre la main sur nos choix. Et reprendre la main sur nos choix, c'est une question de démocratie. Il faut que les citoyens reprennent la main et la reprennent surtout à la finance et aux multinationales. C'est à nous de décider comment nous voulons organiser l'économie et nos vies dans notre pays, et ce n'est pas à eux de nous l'imposer. Et ça, c'est une révolution.